Attends, mais t'as vu le regard de pervers que tu viens de me lancer, cette <rire> année Détends ça, mec, c'est pas sexuel, je juste une clope, quoi. <rire> Allez, sinon. <rire> Il y a des mecs chelous ici.